Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter la création un jeu qui a été entièrement fait par un de nos abonnés. Ce jeu est disponible sur Steam et s'appelle Kubble. Alors évidemment, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, ce jeu est développé par Daniel Genot et c'est aussi l'éditeur. C'est un jeu indépendant, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, l'essayer ou en tout cas laisser sous cette vidéo un petit commentaire pour le développeur justement pour l'encourager en tout cas en tout cas moi j'aime particulièrement ce jeu et je vais vous le présenter tout de suite alors c'est parti, on peut voir que ça a été réalisé évidemment avec Unity Et on peut voir on une animation de départ qui est assez sympathique On peut voir le nom ici, Cubble, qui arrive avec justement les fameux cubes Et on peut voir un menu très sobre, très simple Donc français ou anglais pour la langue On peut voir que c'est parfait Et on a ici euh, des modes différents Donc classique, collapsing et extrême Donc ce sont des modes, des modes avec des difficultés un peu différentes Ici vous avez la possibilité de continuer votre partie De la quitter ou créer une nouvelle partie Donc ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle partie Alors c'est parti alors on peut voir que c'est un jeu qui est assez sympathique parce que vous allez avoir ici un petit peu au, à la façon Puzzle Bubble, c'est un mix entre Puzzle Bubble je dirais, et Tetris, hein. c'est des jeux assez sympathiques, en tout cas très simples, pas prise de tête, donc il n'y a pas à chercher pendant des heures pour comprendre. Vous aurez compris qu'ici j'ai des cubes de différentes couleurs que je vais devoir aligner sur les autres pour justement les faire disparaître et le but du jeu va être tout simplement ici de gagner la partie. Donc euh, voilà c'est assez simple mais en tout cas euh, c'est ludique, c'est bien fait parce qu'on peut voir pas mal de particules, on peut voir que bah, c'est assez sympathique, il hein, n'y a rien de vraiment le... le... Alors ce qu'on peut regretter un tout petit peu je dirais c'est peut-être une... l'absence de fond sonore, de bah, fond musical parce que là effectivement on peut voir que bon bah, ça manque un peu de, de son mais on peut voir que ce n'est pas très gênant en tout cas, euh, et c'est vraiment euh, bien fait, alors je sais pas si ce jeu euh, est voué à évoluer, mais en tout cas on peut voir que c'est vraiment euh, parfait, jouable, et là on peut voir que j'ai détruit, et voilà, et on continue comme ça, et j'ai gagné la partie. Donc évidemment ici bah, je pourrais continuer, je passerai au level, euh, au level 1, j'ai des tirs restants, j'ai ici des petits cœurs, bon tout va bien, alors je vais prendre une partie maintenant euh, plutôt euh, collapsing, Pardon, alors là j'ai fait une erreur, vous pouvez voir que je suis parti en... Donc je vais prendre une partie collapsing, je vais créer une nouvelle partie, voilà. Et là on va voir un petit peu le mode qui est, qui est différent, qui est un peu plus difficile on va dire. Euh, donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. Je fais ma partie comme tout à l'heure. Donc là on peut voir que tout à l'heure j'avais... C'est un style, vraiment le mix entre Tetris et Puzzle Bubble pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment assez sympathique. On peut voir justement, vous voyez que je, en fait, j'ai des, des cubes ici qui viennent fermer le, le niveau. Qui viennent les uns après les autres. Donc on peut voir que bon, bah c'est un petit mode différent. Qui, qui apporte son lot de difficultés supplémentaires mais en tout cas euh, toujours aussi sympathique pour un démarrage comme ça de jeu de voir voilà donc ça c'est assez sympathique voilà et là je vais pouvoir gagner la partie donc je vais faire quitter de nouveau et on va lancer le dernier mode qui est extrême nouvelle partie et là on va voir que c'est bah, le mode extrême donc plus beaucoup plus compliqué pour gagner alors hop hop et on peut voir voilà que euh, bah, les choses vont se compliquer au fur et à mesure, mais encore une fois, rassurez-vous, je suis ici au level 1, donc euh, c'est vraiment le, le, le premier level, donc c'est pas le plus compliqué à euh, réussir en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, je vais même peut-être réussir en live une partie. Donc, euh, bah, ce jeu, il est plutôt bien fait. On peut voir qu'on a euh, ici euh, de la particule. Le gameplay est bien. Ça répond bien. C'est léger. C'est quelques MO. Donc, euh, franchement, à télécharger System, c'est un bonheur. Euh, c'est un petit jeu, évidemment, euh, simple. Hein, mais encore une fois, moi, c'est tout ce que j'adore. Des jeux simples. Pas prise de tête, quoi, au niveau de la compréhension. On n'a pas besoin de, de chercher. Euh, c'est vraiment très simple. Voilà. Et là, tac, j'ai gagné. Donc, ce jeu s'appelle comme vous pouvez le voir ici et il arrive avec cette petite animation, d'ailleurs bravo c'est assez sympathique, Kubble euh, il est disponible sur Steam, le lien est sous la vidéo n'hésitez pas à l'essayer, alors c'est pas un jeu gratuit, je crois qu'il est vendu 99 centimes ce qui n'est pas une grosse somme euh, n'hésitez pas en tout cas, ou alors poser des questions au développeur, donnez-lui des idées peut-être pour l'améliorer un petit peu, en tout cas n'hésitez pas à utiliser ici euh, cette vidéo YouTube pour euh, ajouter votre commentaire sous la vidéo, moi il me reste à vous dire à bientôt euh, pour une prochaine vidéo et évidemment si vous n'êtes pas abonné, abonnez vous vous Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye